Bonjour, vous avez un patron qui vous martyrise, une femme qui n'est plus supportable, ou encore un témoin gênant Nous allons vous apprendre à vous en débarrasser efficacement. Pour ce faire, il vous faut une veste et un couteau. Maintenant, déplaçons-nous dans la forêt. Nous avons donc notre assassin et il nous faut une victime. Non, pas encore Reste ici Bon nous avons le décor, mettons à présent la situation en place. La victime se promène dans la forêt. Attendez gentiment en restant bien caché. Attendez qu'elle soit à portée. Brandissez votre couteau et sautez-lui dessus. En cas d'échec, ne baissez pas les bras. Essayons au pistolet cette fois-ci. Maintenant, attendez que votre victime vous tourne le dos. N'hésitez pas à utiliser votre environnement et tout l'élément qui se trouve à votre portée. Bon, tout ceci ne marche pas. La prochaine fois, pensez à engager quelqu'un.